Welcome tous les G. Piste double noir. Ouachata, regardez moi, cette line dans le gaz, le lourd. Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis au G. Je vais rider le bike park des G. On est début septembre, à mardi. Je suis tout seul. Il n'y a personne derrière. Personne devant, personne sur le bike park Il a plu hier, ça va être bien mouillé Ça va slider certainement, ça va être bon Le but ça va être de se filmer eh bien, tout seul En caméra embarquée, j'ai aussi une caméra Insta360, d'ailleurs ils sponsorisent Cette vidéo et je vais vous en parler un petit peu plus De tous les accessoires qui existent Et des petits montages qu'on peut faire justement pour se filmer Tout seul, Ouachacha, regardez moi ces Line il y en a de partout dans cette station, des virages relevés, à droite il y en a encore, c'est des champs de boss, il y en a de partout les gars ah, Tu sais pas où rouler là, ça va jumper, virage, saut, so. maman, en plus le seuil oh. se lève on va être bien là je vais essayer dans un premier temps de filmer avec le grand angle que je vais mettre sous mon casque donc je vais juste changer cet objectif là contre celui-là leica c'est une marque très connue qui est en 1 tiers de 14 je sais pas ce que ça veut dire honnêtement je suis pas assez spécialisé là dedans mais ça devrait être un très grand angle donc on va essayer ça de suite sur une rouge mais on va y aller tranquille hein. ça va être la première descente et après je vous montrerai des petites astuces comment faire du montage vidéo avec bah, cette caméra donc du coup je change la caméra 360 pour un grand angle et c'est parti pour la descente Allez c'est parti l'encap, euh, la rouge euh. Allez de la boue Bien commencé Petite side dans les virages La petite boue d'hier des câbles Ah c'est bon ça On part bien haut Au piqueau ça glisse Je suis trop loin On va s'emballer Virage Allez le pif paf c'est à gauche. Hop là Oh C'est bon. Yo. Petite plaque. Ah, allez, ça repart. Yo. Oh, oh. Oh, tu peux appuyer dans les C'est là là C'est là on va attaquer un saut, je C'est Yo, oh, Lourd alors petite astuce typiquement là je suis tout seul et j'ai envie de filmer ce petit saut de la rivière de là à là clairement en gopro ça écrase tout et ça rend rien donc ce que je vais faire c'est que je vais me servir d'un petit trépied comme celui ci sur lequel je vais fixer la perche qui était là tout à l'heure ma perche 360 avec la caméra 360 donc voilà j'ai posé ma perche ici avec mon petit trépied la caméra 360 va pouvoir me permettre de prendre du virage jusqu'à là bas et on va pouvoir essayer aussi le mode clone vous allez voir tout à l'heure Du coup je profite du télé-siège avec l'appli Insta 360 pour faire mon petit montage du saut de tout à l'heure En gros là il m'a fallu aller une minute pour l'exporter, le changer un peu la colorimétrie, recadrer avec la caméra 360 pour avoir le suivi du saut Et voilà ce que ça donne Allez on est arrivé sur la petite jump line qu'on a vu sur le télé-siège tout à l'heure Ok c'est parti, piste double noire. jump park, ça va jumper quoi Ok go Ce que je vais essayer c'est mettre la caméra 360 avec une perche dans le sac à dos Pour avoir une vue 360 de l'arrière Je l'allume Je lance C'est parti Ok go Du coup changement de versant Au G il y a deux versants Le premier il est là bas C'est là où on était Et nous on va là haut Il y a une noire normalement qui va descendre avec des jolis sauts Donc on va essayer ça en tout cas je me régale pour l'instant je me régale les gars ça fait plaisir Là, vous voyez un objectif avant et un objectif arrière c'est l'objectif de caméra 360 qui permet de visualiser partout alors il existe normalement une ceinture qu'on accroche ben, dans le dos et que la perche qui peut comme ça être derrière Sauf que moi j'ai le sac à dos c'est un avantage et un inconvénient si vous voulez pas vous embêter vous prenez le sac à dos vous mettez votre perche dedans vous serrez bien pour que ce soit bien fixe et la petite expérience, c'est de ne pas le mettre vraiment derrière la tête, mais un petit peu de côté, comme ça, on pourra voir votre vélo de côté. Et surtout, vous n'allez pas taper euh, la tête dans la perche. Ça, euh, j'ai eu l'expérience tout à l'heure et c'est pas très agréable. Donc, mettez-la un petit peu euh, de côté. Et je trouve le point de vue, là, j'ai regardé sur le téléphone et vous, vous l'avez vu dans la vidéo, mais j'ai regardé sur le téléphone, ça fait une vue super sympa, comme si un drone nous suivait par devant, pas derrière, suivant si la perche est devant ou derrière. Ça fait vraiment sympa. Donc, c'est parti, les gars, pour la piste noire côté mon chéri, pour les connaisseurs. Petit départ en bord de lac et tout ça, seulement la piste est fermée. Putain les gars, la piste est fermée. Fermée, close. Du coup, on va pas tester la G Airline. ça avait l'air bien stylé pourtant. Regardez-moi le début là, ça pouvait déjà un petit peu envoyer. Mais bon, tant pis. Mais en tout cas, il y a la noire ici, donc on va pour faire la noire. La noire de mon chéri, on va s'avancer un petit peu. Elle a l'air pas mal quand même, hein, vous inquiétez pas. Avec déjà des premiers sauts de là, là. Boum boum, ça va être un peu plus fracassant, on m'a dit. Normalement, ça va un petit peu plus secouer que... Celle de l'autre versant donc c'est parti let's go je vais ramasser le panneau quand même qui était par terre du coup la noire s'appelle dans le gaz allez let's go ah oui ça va effectivement oh c'est la caillasse ici dans les racines en mode world cup yeah. Wow, ça tape quand même, hein wow. la jump C'est bon ça Ça jump encore Encore un peu C'est boum Là, on prend l'externe Ok, ok, ça part dans les sapins, apparemment, de la bonne racine C'est pas la piste, apparemment, ça slide C'est ici, la piste oh, dans la boue Juste avant, c'est chaud, là Oh je me suis fait éjecter, là C'est oh, les montagnes rue ah, ça, ça va Oh, on un freiné ici, là Hop, on va revient. Oh, Youhou Oh, là, voilà. Oh, fracasse Chou Hop là Le bumps j enchaîne Youhou Oh, les gars, faut pas freiner ici Ah J'ai plus de main Tu ah, me fais fracas oh. Oh, le jump Youhou ralentir ok on ralentit Ah mes mains ça secoue là petite portion tranquille on fait coucou aux dans les deux et, et c'est la fin énorme c'est là franchement ça secoue mais elle est vraiment bien Ah j'ai plus de mains je viens de perdre mes mains là oh. je encore les vibrations mamma mia voilà, la session est terminée. Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de cette caméra Insta 360. Est-ce que vous trouvez les plans originaux cool Est-ce qu'il faut en mettre plus dans les vidéos Voilà, je trouve que c'est un outil qui est assez sympa, qui permet, moi j'ai trouvé d'avoir des vues euh, différentes de d'habitude de la GoPro ou des choses comme ça. Plutôt satisfait dans le sac à dos. J'aimerais essayer aussi sur le chesty. Je pense qu'au niveau du corps, ça peut être vraiment sympa. Dites-moi si vous avez aussi d'autres bike parks à conseiller. Peut-être qu'il y a des bike parks qui sont encore ouverts là tout l'hiver, ou sinon bah, pour la saison prochaine. En tout cas, ce serait avec plaisir de rider avec vous. Donc pensez à vous abonner, à liker la vidéo. À la prochaine. Tchau,